Jodla, qu qui a amené nous euh, devant la police euh, C'est-à-dire que euh, a, la collectivité prend note où il euh, a suspendre l'ensemble des heures supplémentaires pour euh, le personnel de la collectivité. Nous avons rappeler que, euh, quelle que soit la décision de l'autorité prend, il faut d'abord passer par les instances. d'accord Donc ça veut dire qu'à l'air, nous n'avons pas donc ni des propositions qui ont faites. Et des analyses qui a fait au niveau effectivement du CST avant nous prenons notre deux services et nous passer pour le personnel et qui a effectivement porté à tête à je dirais conditions sociales à les agents et je dirais encore plus qui a porté aussi on, on, on à tête aussi les dispositions euh, je dirais d'organisation du travail. Donc ça veut dire que là, nous posons une revendication au niveau de la collectivité. Où effectivement, euh, nous voyons un préavis de grève qui prend effet mercredi dernier. Où là, effectivement, nous commandons un retrait pur et simple à notre à au niveau de la collectivité et que nous revenons à la table des négociations. Voilà. Donc, euh, bon matin, là, ça a été puisque les gens deviennent les camarades devant la police de Bémao, où là, nous avons que le eh maire Bémao a décidé, euh, plus ou moins simplement, de supprimer les heures supplémentaires à l'ensemble des services à la commune. Et singulièrement, la police, tout monde nous garder, euh, ça n'est pas possible. Parce que là où on en service de sécurité au niveau de la commune, ni des qu'on fait en dehors des cadres, en dehors des clous, qu'on a dit. Eh ben, malheureusement, eh ben, c'est ça qu'ils ont décidé. Si c'est un service au rabais, peut-être que c'est ça qu'ils eh ben nous pouvons arriver à ça. Mais pour le moment, ça nous a dit, eh ben, il n'est pas question de supprimer. Pour un supplémentaire, au moment où nous avons parler parce que les camarades, plus jamais, ils eh ont ben, remonté par rapport à ça. Et on quoi attendre que la revienne cette décision à ça. Et donc, euh, nous, là, nous attendre, nous tranquille. Voilà.